Sur le terrain, nous avons trouvé le nom des sommets grâce à Show Me Hills, une application pour smartphone qui superpose à la vue en cours le nom des montagnes. Avec l'auteur de Show Me Hills, nous y avons ajouté les données OpenStreetMap sur les sommets.